Et salut à tous les amis, j'espère que vous avez tous magnifique ma personne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis. aujourd'hui les amis, on est sur le Skyblock de Pixel Et j'espère vraiment que vous passez une belle journée Je vais juste rappeler quelques petites choses avant que la vidéo commence Les amis, je fais euh, la sortie de mon serveur PVP Faction ce week-end, donc le 22 février à 16h heure française et 10h heure québécoise si vous êtes intéressés. Vous allez pouvoir venir euh, sur le serveur, je vais faire un live d'ouverture, mais n'oubliez pas que je vais toujours continuer à faire des vidéos sur Skyblock comme cette vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les amis, nous allons crafter le dernier talisman qui me manque. Non, le... ouais, on... entre guillemets, le dernier talisman qui me manque, les amis, pour avoir tous les talismans les plus rares du jeu. et oui, les amis je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc, comme vous voyez, j'ai le Seal of the Family. Euh, j'ai réussi à le ré récupérer. Comme avant, vous saviez, je l'avais vendu pour 46 millions. Je vous montrerai le lien dans la description si vous voulez voir ou si vous l'avez déjà vu. Mais en gros, je l'avais vendu et j'ai réussi à le revoir. J'ai racheté plein de fleurs mignons et tout sur un double compte pour pouvoir euh, le revoir. Donc, ça me nous laisse avec le Bat Artifact, le Legendary League of Love, le Campfire Badge, le Seal of the Family, le Strong Red Artifact... Euh, Artifact, ouais, Red Claw Artifact, pardon, le Wither Artifact, le Tarantula Talisman, le Experience Artifact, le Melody Air, le Spider Artifact, le Candy Artifact, le Ember Artifact, <rire> le Sea Creator Artifact, le Devouring, bon, je vais pas vous montrer les autres, mais Devouring, Zombie Artifact, le Wolf Ring, le Survivor Cube, et je crois que c'est tout dans les talismans qui sont rares. Après, j'ai bien sûr d'autres talismans euh, dans mon bag ici. Donc j'ai le euh, Ichi Hunter Talisman, la Piggy Bank, tout ça. Mais ça, c'est des qualités un peu moins bonnes. Donc aujourd'hui, les amis, on va crafter celui qui coûte le plus cher des talismans à crafter, les amis. C'est bien sûr le Hunter Ring. Le Hunter Ring, ça prend un grizzly bait qui coûte en moyenne 4 millions d'euros. Et ensuite, 4 stacks de Golden Tooth qui coûte environ 7 millions euh, le stack. Donc si on fait un calcul de 7 x 4, ça fait 28 millions euh, juste en euh, dans le loup et comme on peut voir, les amis, à l'HDV, il y en a présentement à 31 millions, 31 millions, 31 millions. Donc, il coûte environ 31 millions à crafter, donc 28 millions de dans, dents. De dans. Et ensuite, le Grizzly bait. je sais pas s'il y en a en ce moment. Oh, il y en a pas à l'HDV. Il y en a un de, dans 8 heures à 2 millions seulement. Mais bon, moi, j'ai payé 4 millions, donc ça nous fait un talisman à 31 fucking millions de coins, les amis, c'est quand même assez énorme. et Ouais, c'est quand même vachement énorme. Le seul talisman qui me manque, les amis, c'est le bait ring. Comme vous voyez ici, le bait ring. Et je crois qu'on va l'acheter, les amis. Euh... Donc, on va parier sur celui-ci. 500 millions. C'est parti. Mmh, J'ai parié. Je ne sais pas si on va se faire outbeat. Si on se fait outbeat, tant pis. Sinon, ben, on aura tous les talismans du jeu. Donc, il nous restera quand même un bon petit euh, 174 millions en plus de 19 millions ici que j'ai donné à Prétanos Donc, ouais, encore au niveau monnaie, on est encore bien. Mais on va crafter, enfin, ce talisman, les amis, à 30 fucking millions de dollars. C'est, selon moi, le talisman le plus cher du jeu. Hein? Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Mais, euh, let's go, c'est parti, les amis. Le, oh là là, le Hunter Ring. 5 combats d'XP de plus à chaque fois qu'on va tuer les mobs. Quel plaisir. Let's go le mettre Ichi maintenant. Euh, je crois qu'il faut le mettre Ichi. faudrait que je regarde. Je vais utiliser mon bot de talisman juste après. On va, essayer de... on va le mettre Ichi on va utiliser le... c'est quoi On va le mettre Godly... Euh... Ouais, je vais mettre Ichi et ensuite je vais me connecter à mon Discord. et Je vais vous montrer. On va voir si on peut optimiser le plus possible encore nos talismans. On va faire ça. Ce... Oh merde Il est en strong. Ouais. Euh, Je sais pas si c'est Ichi, s'il te Ichi. Je sais pas si c'est Ichi ou Strong, faut le mettre le prochain Premier qu'on qu a. Donc si on a Ichi ou euh, Godly ou Strong en premier, on prendra le premier qu'on a. De toute façon, c'est pas très grave. Euh, unpleasant, Bizarre, Supérieur, Unpleasant, Ichi. Bon, parfait. Donc maintenant, on a de la place pour ce euh, talisman le plus rare, donc qui est celui-ci. Donc voilà, on va enlever le. Qu'est-ce qu'on peut enlever qui est pas très bon Le Astring Ouais, le Astring on s'en fout un peu, on va mettre le C-Artifact ici Et le Astring va aller dans le livre dans notre truc ici Donc qu'est-ce qu'on va faire les gars, c'est très simple C'est qu'on va faire ça, comme ça, on va mettre tous nos talismans Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le bot sur mon Discord En espérant qu'il soit euh, on, parce que parfois il est down euh, En espérant qu'il soit on Et en gros on va voir comment c'est la meilleure façon pour optimiser dans le fond nos dégâts Pour faire le plus de dégâts possible euh, Donc c'est parti maintenant Donc je vais me connecter à la Discord et je reviens ah, malheureusement les amis, le truc il est down, mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. En fait, j'ai parlé avec le créateur, il m'a dit que, euh, donc je vais vous montrer vite fait. Donc comme vous voyez, ça c'est le créateur, et il m'a dit en gros comme quoi que le bot était down, parce qu'il font une maintenance dessus, mais il va être de retour très bientôt. Donc lorsque vous avez, le bot est dans un truc, vous allez sur le Discord ici, vous faites euh, Talisman Optimizer, et là comme vous voyez, juste ici, euh... Ça, vous avez vos statistiques, donc ça va vous donner par exemple, ça, ça va vous poser des questions. Donc par exemple, euh, votre pseudo, quel est votre pseudo Minecraft Donc là vous disiez euh, icons, ensuite pseudo accepté, ensuite vous choisissez le profil que vous voulez faire, ensuite vous disez, euh, les, les établissements que vous avez inutiles ils vont vous le dire. Donc par exemple, moi j'avais le Ichirin qui était inutile, et ensuite le, le, quelle épée que je vais utiliser, donc la Midas, ensuite toutes les, mes stats, qu'est-ce que je porte, c'est bien correct, oui, et ainsi de suite, et ensuite ça vous dit exactement ce que vous devez faire. Donc par exemple, là ici, il faut, faut que j'aille 8 Ichi euh, commun, 9 Ichi uncommon 15 Ichi rares, 5 Strong épique 3 Strong légendaires. Bon, là c'est sûr que ça l'a changé depuis, mais j'ai quand même continué, je, je me suis basé sur ça, les amis, comme vous voyez là-dessus. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est très simple, c'est que j'ai euh, tout simplement mis tout, tout, tout, tout, tout en Strong. Donc tous les Mauves, les Légendaires en Strong, comme vous voyez ici. Et ensuite, tous les Bleus en Ichi. Voilà. Et tous les verts et les blancs en Nietzsche aussi. Parce que si vous ne saviez pas, j'ai déjà un crit de chance de base de 87% grâce à mon niveau de combat qui est quand même assez élevé, les amis. Parce que même si j'enlève ma supérieure, vous allez voir, j'ai quand même 55% de chance de base. C'est énorme, les amis. C'est très, très, très, très bon parce que je suis bien haut niveau dans les slayers et les, les combats. Donc, ça, ça augmente euh, plus en plus dans les niveaux de combat, si je me souviens bien. Donc, voilà, ça donne un crit de chance de plus à chaque fois et je suis quand même niveau 35. Donc, euh, ouais, quand même, hein. Donc voilà, Donc on va voir combien de dégâts qu'on fait avec tous les talismans équipés sur nous. Et ensuite, on va prendre des potions pour visiter et voir combien qu'on fait en plus. Donc, euh, je, vais prendre, je vais me prendre un stack de, des trucs de potions. Donc, on a des potions ici euh, 5 et des de 3. Je ne vais pas prendre des potions cheat. Bon, je pourrais bien, mais bon, euh, on ne peut pas se mentir, ça sert un peu à rien. Donc, on va prendre les 3 potions les plus importantes pour faire le plus de dégâts possible. Donc, on va essayer 100 potions en premier avec la Midas. Donc, on va aller dans l'end pour tuer des Endermans, pourquoi pas. Donc... On va taper l'Underman juste ici, et... On fait 71 000, euh, 71 000 dégâts. Ah Ah 71 000 dégâts. Euh, c'est pas mal quand même, hein. 80 000 parfois, je sais pas pourquoi. Là, on a fait 80 000. Laissez-moi voir, vite fait. Non, 10 000, sont... on n'a pas cri de chance. 71 000. 71 000, je sais pas pourquoi on a fait 80 000. Bon, bref, c'est pas très grave. De toute façon, hop... Oups on a pas de crit chance 60 000 cette fois-ci vu qu'on avait pas le first strike Ok donc on voit que c'est 71 000 Maintenant on va prendre une potion de strength On va prendre une potion de critical Et là malheureusement il faudra faire ça Euh voilà Je sais pas ça va marché Ouais ça a marché parfait Donc maintenant qu'on a les 3 potions d'activé 85 000 de dégâts Oh là là là là. Imaginez un, un under dragon les gars comment on pourrait les faire des dégâts Oh et ça c'est sans les potions cheatées les gars hein. Sans les potes cheatés, hein. on pourrait avoir des potes euh, crit 4 et tout ça, regardez. Euh, Oups, potion bague. On pourrait avoir euh, crit 4, magic Fun 4, archery 4 et string 8. Imaginez le nombre de dégâts. Je pense qu'on pourrait peut-être même taper le 100 000. J'ai presque envie de me suicider et essayer, les gars, juste pour voir. Est-ce qu'on le fait ou pas Je vais mettre tout l'argent dans la banque. Je vais mettre tout ma... mon truc dans la banque et on va le faire, les gars. On va se suicider on va prendre des potions cheatées, les gars. Juste pour le fun. Juste pour... Euh... Juste pour savoir si c'est vraiment cheaté. Vous êtes prêts Critical 4. Strength. Et bon, c'est juste les deux seuls que j'ai pour l'instant. Donc, on va prendre juste ces deux-là. Mais oh my god. J'espère qu'on peut faire au moins 100 000. Sinon, je serais mort dans, dans le vide pour rien. Ce serait un peu con. Let's go. Combien qu'on fait, les gars 90 000. Oh on n'a pas spirit, les gars. Je rappelle, on n'a pas spirit. On pourrait rajouter spirit. On pourrait rajouter quoi d'autre On pourrait rajouter masse de potions qui peuvent nous donner plus de dégâts. Euh, mais non. Oh my god, 90 000. Vous imaginez même pas comment ça doit faire des dégâts au dragon, ça Quand on le frappe. Et en plus, j'ai juste Dragon Hunter 3. Faudrait que je mette Dragon Hunter 4 sur mon truc. Est-ce qu'on le fait ou pas Ah oh, non, on va pas le faire maintenant. Avec les Silves de Family, en plus, les livres coûtent seulement 1 million. Euh, 30, 000, euh, 30 000 de moins. Donc c'est plutôt cool. Mais euh, je sais pas en fait. Hein. Que... Peut-être dans une prochaine vidéo, les gars, je mettrai Dragon Hunter 4 sur euh, mon épée. Mais pour l'instant, on a un Anvil Use. On va le laisser comme ça. Et puis on s'est mis. Plutôt bien, donc c'est plutôt cool. J'ai maintenant tous les talismans du jeu en plus de la bait ring, mes amis. Comme j'ai dit, j'ai parlé sur la bait -ring, en espérant qu'on l'aille. Euh, je vous dirai dans les commentaires si on l'a eu. Si on l'a pas eu, bah tant pis. Mais si on l'a, bah ça fera qu'on aura tous les talismans du jeu et c'est plutôt cool. Bon, j'ai peut-être pas tous les talismans, c'est sais, nul, nul un peu ici, mais je crois en les avoir déjà pas mal. Donc dans deux heures, on va savoir si j'ai bien eu ma bait ring ou pas. Donc euh, je vous donnerai des nouvelles à ce moment. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Je vais faire tirer euh, un flower mignon sur mon Discord. Donc si vous voulez rejoindre le Discord qui est dans des description, on va faire tirer un fleur mignon, et il y a déjà un stuff strong qui est déjà à faire gagner, donc si vous voulez gagner un stuff strong un full enchant et full reforge godly, il est à gagner il se termine samedi si je me souviens bien et donc euh, voilà, sur ce je vous aime, c'était Icons et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo skyblock c'était Icons, ciao ciao